Salut toi Alors petite vidéo complètement improvisée comme ce que je veux te proposer de faire juste après. C'est-à-dire que là on vient de dépasser quand même les 20 000 abonnés. Allez Félicitations Même les 21 000 bientôt Merci énormément d'être aussi nombreux sur la chaîne, ça permet de, de booster un peu les batteries et de se dire on fait pas ça pour rien, ah, c'est cool il y a du monde <rire> Mais moi là, dans l'affaire je suis un peu lésé. Ouais, euh, ouais, ouais, tu me vois comme tu veux, là, tu cliques, je suis là, machin, mais moi... Maintenant, bah hein, je clique, t'es pas là en fait, je ne te vois pas, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Bon c'est vrai que euh, sur les manifs et autres événements, on, on a l'occasion de se voir, de discuter, de se faire euh, des câlins, des bisous, c'est super. Hein. Mais, mais j'aimerais bien qu'on organise ce qu'on appelle dans le métier un meet-up, hein, une rencontre entre personnes tout simplement. En gros, on fait un truc, on est dans un parc, dans, un, dans une ville au bord d'un fleuve et on c'est le moment de, de se rencontrer vraiment, dans, très simplement en fait, euh, sans fioritures, sans montage, sans effets spéciaux, bref, des humains réellement dans la vraie vie. Donc je propose qu'on fasse ça, qu'on profite de cette barre des 20 000 abonnés et des beaux jours de ce mois d'août et peut-être même septembre pour se voir à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Genève, où tu veux en gros, va dans la barre de la description, il y a un lien pour un sondage et à l'intérieur, je te pose ces questions pour organiser ça au mieux. Aussi, comme ça coûtera un petit peu d'argent de se déplacer moi seul, mais aussi éventuellement caméraman, enfin on verra ce qu'on fera de, de ces rencontres, Et eh ben, je t'invite aussi à rejoindre tipeee.com pour y mettre quelques petits sous sous. ça pourrait être très fortement utile pour organiser ça. Et dans tous les cas, moi je me réjouis d'avance à l'idée de se rencontrer comme ça, à l'arrache, euh, c'est le meilleur hein, comme souvent, <rire> et qu'on profite de quelques heures ensemble ces prochaines semaines. Utilise ton clavier pour pouvoir commenter cette vidéo et me dire ce que t'en penses. Et moi je te dis à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à faire ensemble. Ciao